Qu'est-ce que tu fous et Je m'entraîne pour mourir maléfique, là Casse-toi Ok, ok, c'est bon, bah... On a un combat à faire, là. Putain, mec sous-polé, quoi. Ça va aussi. Je suis désolé, je, je, je comptais vraiment pas. Je dois retourner m'entraîner, j'y vais. Tu m'en veux pas, hein Mais j'arrive tout de suite. Okay. Deux minutes. est-ce que j'ai encore mis ma crème Ma crème hydratante Bonjour et bienvenue à tous dans ce dernier match des poules du Mortal Mythic Attack. Et aujourd'hui, on reçoit des grands invités, monsieur. Do, que dis-je Docteur Laurent Lunich, grand personnage, grand, grand idéologue. Génie. Génie, pardon. Et, euh, et euh, Maxime, euh, qui, qui monte des vidéos, et qui fait des trucs. Bonjour, hein, Voilà. Non, non, on l'a plus pris par défaut, mais je suis sûr qu'il nous donnera un match détonnant contre ce cher Docteur Lunich. C'est ce qu'elle nous a envoyé. Moi, bon, en tout cas, euh, je. J'ai choisi celui que je préfère. Bonne vidéo à tous et euh, que le sort s'acharne. On a un Mogwai aussi dans le fond. C'est mon petit bébé gamour Eh <rire> bien... Nous allons donc commencer tout de suite ce match, n'est-ce pas Match de Super Fantasy Brawl commence par le hasard. Commençons donc. Maxime, à toi l'honneur. H ou épée hum, Épée. C'est donc une hache. Je suis premier joueur. En tant que premier joueur, mon premier rôle est de poser deux pièges. Le premier. Le deuxième. Max. Ah oui. Alors. T'as des problèmes d'attention, cet enfant. Un enfin, sans, sans vouloir être blessant, bien sûr. Oui, mais je sais faire mon boulot. Vous, vous le faites très bien. Je dois donc à présent placer les champions, étant le premier joueur. Nous avons donc Sir Tentaclote qui va se positionner ici, en première ligne. Lui n'est pas mort. Excellent soutien qui lui va rester en retrait. Et enfin, la quête à l'extrême. Alors, du coup, donc, Isabella ici, euh, notre vie là, collègue, on va la mettre ici. Premier défi, place donc ici. Placer deux champion ou plus, adjacent à la statue de Bagri. Ah, il faut piocher. Oui, ce serait malencontreux de devoir vous rappeler les règles, Maxime. Oui, il faut piocher. Vous avez le droit à un gars ah, Merci beaucoup. Euh, salut Maxime. Euh, tu fais quoi, toi, exactement, ici, déjà Ah bah moi, je m'occupe de pas mal de choses ici depuis que je suis stagiaire. La, la régie, le cadrage... Fait que ça soit bien net tout ça, que montage... Ah, il serait sûrement perdu sans moi, ici. Ah, mais t'es pas joueur, du coup. C'est la question que je me pose depuis un moment, déjà. Autant vous dire que cela va être un combat dantesque, mon cher Maxime. Ah bah, si vous dites deux fois qu'une. Très bien. C'est donc à moi de commencer. D'abord, utiliser la gemme jaune pour jouer Killing Tears. Ce qui me permet simplement de bouger à quête de deux cases. Ensuite, je vais utiliser ma gemme bleue pour utiliser Dark Embryo de Mera-Mort pour également me déplacer de deux dans un premier temps et pleine de cartes. Ici et enfin, j'utilise ma gemme rouge pour simplement déplacer Nevada de 1. Un. Mon tour est donc fini. Je défausse. Mais on peut déplacer de deux quand on ne fait pas d'action de dégâts. Oui, tout à fait. Je déplace donc Nevada encore de 1. Du coup. Je vais utiliser Flow of Shadows et je peux placer Lily où je veux sur la carte, tant que ce n'est pas à côté d'un adversaire. Là. Et je plane 1. Euh, je vais utiliser mon jeton jaune pour déplacer Coley euh, ici. Pour deux déplacements. Oui, c'est mon chat, ne faites pas attention. Oui. Oui. et ensuite je vais utiliser Mighty Jump, du coup je vais sauter de 2, enfin de 3, pardon, et je vais arriver ici, j'affiche 2 de dégâts autour de moi, Très bien. et je poche de 1. Mmh. Ce qui donnerait 2 dégâts à tête 3, 3. car je fais 2 et ensuite je poche ah, contre le mur. Excusez, j'ai entendu, Mais il, il a 1 Deux 2 de blessures. Je finis mon tour, j'utilise le jaune pour déplacer Haquette de 3 avec Inner Fire. Je l'amène donc ici. Et je peux retourner une carte rouge de ma pile de défausse dans ma main. De plus, les attaques de Haquette feront plus 1 jusqu'à la fin de mon tour. J'utilise ensuite mon attaque rouge, Tentacle Strike, pour simplement déplacer Tentacle de de cases, je pense que je n'ai pas le choix. Je vais devoir le placer sur ce piège. Hmm. Il endure donc deux blessures automatiques. Cette petite peste m'a vraiment mis en mauvaise posture. vous que. Il est où lui Mangouaï Mangouaï yes Des fois, il faut savoir faire des sacrifices. Voilà donc. Il faut aussi avoir un piège. Effectivement. Voilà donc avec deux attaques réalisées, de... deux possibilités faites. Et j'utilise à présent la bleue pour effectuer un jump de 3. Je vais donc sauter ici. Et si Tantaclote en entre dans une zone avec cette action, infligez Force 2 à tous les ennemis champions dans sa zone. Ah, très bien, pardon, j'avais mal lu. Ce qui signifie que je vais pouvoir sauter sur Colel directement avec mon troisième saut. Et donc infligez Force 2 Collel, ici même sur le piège, c'est bah, encore. encore mieux. Donc, du coup, oh, oh, 3, dégâts. 3 dégâts sur Colel, <rire> excellent, formidable. Cela valait le coup. Et voici donc ma dernière action. Du coup, on coup. doit avancer les cartes. De taf. Bah, du coup, ce que je vais faire, ouais. c'est que je vais euh, dépenser un bleu et faire lâche", donc lâche. Je me déplace de 1. Et j'attaque l'ot. il prend un de dégâts, donc il prend un point de dégâts. Mmh. Il va donc euh, subir pool oui. 2, donc euh, prendre encore 2 points de dégâts en plus du dégât de base. Ce qui lui fait 4 points de dégâts. Et en plus, il te une fois. Diable, ça ne m'arrange pas du tout. Bah, du coup, je vais faire. Euh... pour un jeton jaune, Snatch, et il bah, va du coup, tu dois, enfin, tu dois... discard euh... une carte aléatoire. Sélectionner celle-là. Formidable On voit que c'est mon jour de chance et Ensuite j'ai un dash 2, donc je vais me déplacer de 1 quand même. Et je pioche une carte. Il semble que je ne suis pas en excellente posture. Et pour mon jeton rouge, bah, je vais faire flank. Je me déplace de 1, même si je peux faire de 2. J'ignore les défenses et j'affiche 2. Ah, quête. Donc, un dégât. Non, il ignore ah, la défense. Ah, ignore la défense. Très bien. Et je, je, je dash 3, et je fais que 1. Et c'est la fin du tour. Un temps de réflexion s'impose. Dans tous les cas, je suis perdant face à ce mouvement. Je n'ai rien qui me permette d'agir correctement. Je vais utiliser mon jeton jaune pour me déplacer de 2. Ici. Et vais utiliser la carte bleue pour effectuer un piqué avec l'attaque take flight. Un piqué à 4 m'emmène ici même. Je passe donc sur l'idée et je place le premier champion touché par l'effet de mon piqué adjacent à moi. Ici par exemple. <rire> Un dégât ici. Pour terminer, puisque je n'ai pas d'autre option. Euh, je vais quand même réagir, même si ah. ça va pas. L'attaque ne fait pas de dégâts Euh. Non, elle ne fait pas de dégâts. Je l'aurais spécifié, Maxime oh, Bah, du coup, je réagis encore cette. <rire> je ne voulais pas paraître grossier. Donc, bon, pas de réaction. Très bien <rire> ah, mais fallait le dire aussi Merde oh, Pardon oh, Je suis désolé, ce n'est pas du tout ce que je voulais transmettre. Je vais Arrête. utiliser ce jeton rouge pour infliger un dégât direct. Un collègue. Bien sûr. Ce qui termine mon tour. Bah, du coup, je vais faire euh, Right Place, Right Time, où je place Isabella dans n'importe quelle case ouverte, enfin, disponible sur la carte. Je vais donc la placer ici. Très Ensuite, je vais faire euh, Fortel. Je peux me déplacer de deux. Bon, on se met ici. allez est loin comme ça, Maxime un peu plus Oui, oui. C'est extrêmement fatigant, je crois. Je, je, je vide du coup ma carte, mm -hmm. mon deck. Yeah. Et je pioche 5 cartes. j'ai dit mal attends, un adversaire est un petit peu plus présent que diable. Parce que je pense à tout boulot que j'ai après, donc. Euh, C'est vrai que ça me donne du boulot. Peut-être Du coup je veux plein de. Voilà. Et du coup, pour la dernière carte. Poison d'art. Euh, bah je peux pas trop me déplacer parce que je vais pas me mettre dans un piège. Et je vais quand même t'attaquer du coup à Tentaclote. Mm -hmm. Donc 2 dégâts et 3 si jamais.. Euh... 1, 2, 3, ça Sauf si tu en résuis des dégâts, il pas forcément 1 de dégâts. Je vais donc, oui, me défendre, je pense que c'est nécessaire. Et je vais utiliser Murder of Crows, qui me donne plus 1 de défense. Donc il prendra que 2. Il prendra que 2. Et après l'attaque, si neva Mort est à au moins 2 hexagones de l'attaquant, ce qui est le cas, ignorez tous les effets après l'attaque et terminez tous les effets de la carte. Donc pas de poison. Exact. Donc il prend un dégât. Prend un dégât. Bravo, bien joué. docteur. Une intervention musclée. Je vais utiliser ma gemme bleue pour attaquer de deux Colelle avec One Hate of My Strength, ce qui lui fait deux de dégâts. Et elle est tirée de un, ce qui lui infligera, comme elle est au corps à corps avec Santa Cloth, un dégât supplémentaire. Je suis face à un dilemme cornélien. Dois-je m'attaquer à coller ou dois-je privilégier la victoire en utilisant Mou jaune pour faire Soul Rave de Neva mort qui me permet de me déplacer de deux, Et donc aller juste ici. Il euh, y avait un piège, oui, il y avait un piège. Ah, très bien, donc c'est bien ce que je pensais. Ici, attaquer à deux avec un lifestyle qui ne me sert à rien, comme Neva mort est au plus haut de sa forme, mais néanmoins, c'est une attaque à deux qui devrait terminer Colleen si vous ne réagissez pas, mon euh, bah, J'ai pas pour la sauver donc je vais pas le faire. Ce qui fait donc un joli petit trophée pour le docteur Loneki qui termine son tour. Du coup, est-ce à moi Tout à fait. Donc je vais faire euh, un déplacement bleu. Hop, planifie cette carte. Je vais faire hop, un double jump. Donc je saute de 3 cases. Je me mets ici. Euh, J'affiche deux de dégâts à Tantaclotte. Très bien. Ce qui le met hors de combat. Bon, ça va marcher. Qu'est-ce que je fais dans cette compétition Mais attends, si je suis dans cette compétition et que je la gagne, peut-être avoir un CDD Seulement voilà. Après l'attaque, s'il a été mis hors d'action, placez-le directement adjacent à l'attaquant plutôt que devant sa propre porte. Je suis mis hors de combat et que je ressuscite ici même façon à ah, l'attaqueur. Effectivement ça pose problème. Mais <rire> Colel au moins elle gagne un niveau. Tout à fait. Vous ne l'avez pas spécifié. Bon. Deux mêmes, Neva Mort gagne un niveau. Moi-même, j'ai oublié, puisque j'ai vaincu oh, oui. Colel. Enfin, D'ailleurs je constate, vous, vous, vous pouvez me tutoyer, hein, je veux dire. Ah oui, pardon, c'est. Enfin non, c'est un manque de respect, donc évitez quand même. Maintenant, euh, bah je vais utiliser un nouveau flank, frapper euh, à Kett. Et vu que du coup, il est euh, au contact avec euh, un autre de mes alliés, ça frappe à 3 et ça ignore la défense. Rien que ça Malheureusement, je n'ai rien pour défendre Akhet et il est déjà à 4 points de dégâts. Si cela ignore la défense, je n'ai pas d'autre choix que de l'animer. Euh. Du coup, c'est la fin de mon tour. Très bien. Gagner un niveau, qui fait que maintenant elle a un d'armure, et si elle est à côté d'un allié, bah, elle ne peut, faire... peut pas se faire cibler. Je vais remettre mes lunettes pour gagner en précision. Je vais commencer par placer Oh Really avec ce cher tentacleux. En effectuant un saut de 3, je vais jusqu'à Lily et je la transfère de 2. Je la pousse effectivement vers le plus loin possible là D'accord. Et j'arrive donc ici. Louis, t'as évolué <rire> Comme c'est la seule option que j'ai actuellement, je pense que c'en est une bonne. Je vais donc utiliser cette carte pour déplacer Pentaclotte de 1 ici et forcer mon adversaire, c'est-à-dire vous, à placer deux cartes aléatoires de votre main en haut de votre deck. Celle-ci et celle-là. Du coup c'est à moi. C'est à vous. Faire une carte bleue, enfin une, euh, un jeton bleu. Déplacer 1 et planifier euh, celle-là. Euh, je vais faire du coup carte rouge, Queen dagger. Je me déplace de 1 et je tape du coup deux fois tentaclotte qui font deux fois un dégâts. Et vu que je, je peux décider de dépenser un autre corps que je n'ai pas dépensé pour relancer cette attaque. Donc 4 dégâts sur tentaclotte. C'est ça. Eh bien, quelle violence. <rire> Le round est donc terminé, maintenant que vous avez lâchement attaqué mon tentaclote avec cette double attaque. Mais néanmoins, nous avançons donc les objectifs. Et voici donc que mon contrôle de cette zone rouge s'avère utile, parce que je suis en supériorité numérique dans la statue rouge et il gagne donc. Non, il faut aussi mettre une nouvelle carte. Il faut également mettre une nouvelle carte. Une fois ceci fait, je peux jouer mon tour. Je vais utiliser mon jeton bleu pour attaquer Collel avec One Haters and Strength, ce qui lui donne 2 de dégâts, ainsi qu'un pool de 1 après l'attaque. Très bien, donc Collel a pris 3 dégâts, il me semble. Me voici donc face à un risque à prendre. Je vais donc utiliser mon corps jaune pour déplacer mort sur un piège. Je peux le déplacer de 2. Je vais donc ici. Se passe-t-il hmm. C'est un stun, si je ne m'abuse. Ce qui veut dire que je dois retirer une carte de Mort. Bien. ce sera donc celle-ci. Puis je finis mon déplacement, je me déplace donc ici, et utilise néanmoins ma capacité qui me permet de placer un des alliés de Nevamore adjacent à lui, Tantaclotte, venez-y. Cet allié gagne plus un d'attaque jusqu'à la fin du tour, mais ici ce n'est pas forcément utile. Hmm. Et il me reste mon corps rouge, bien évidemment, je n'ai donc pas le choix, je vais déplacer la hmm. et le faire rentrer sur le terrain. Mon attaque ne touche malheureusement aucun ennemi. j'ai donc terminé. Euh, bah, du coup, c'est le début de mon tour et j'ai un champion à côté de chaque statue. Donc je gagne deux cours de trophée. Je suis en mauvaise posture, évidemment. Oui, je vais utiliser Rose of Shadow pour un bleu. Je déplace Lily ici. Et je plane un. Je vais activer mes corps jaune et me déplacer ici. Très bien. Et me soigner de 1 et un corps rouge pour me déplacer de 2 par là. Vous avez donc fini Oui. Très bien. Avançons donc la piste. Aucune condition n'est remplie. Par ailleurs, si je vous laisse gagner au prochain tour, je suis dans une extrêmement mauvaise position. Je vais utiliser. Mon corps rouge pour me déplacer ici et infliger un dégât à Colleen. Puis utiliser mon corps bleu pour procéder à un piqué. Jusqu'à Lily, à une distance de 4. Ce qui me permet de la placer adjacente à moi. Elle peut pas être ciblée, c'est son truc. Elle est à côté d'un allié. Alors, est-ce une, réellement une cible que d'opérer un piqué, sachant que ce n'est pas une attaque à proprement parler Ciblée, quand Cela C'est ruine mes plans. Pour être clair, j'ai perdu, je pense, <rire> car il n'y a aucune manière de procéder là. Comment ça <rire> Ça m'énerve. <rire> je vais essayer de rester poli. Je vais simplement déplacer la tête bout ici, avec mon corps jaune. Mais comme cela ne sert à rien, je vais simplement finir par faire un piqué de 4, ici. Et j'ai fini mon tour. Vraiment magnifique, bravo, belle partie. Incroyable. On se sert à la main. Bien. On crois que j'ai perdu. Bogwai, on rentre à la maison. Ça, <coughs> ça nous arrange pas trop là, Max, mais on est de laisser gagner. <rires> je sais pas. Et donc, on se retrouve après une euh, surprenante défaite euh, du docteur Laurent Chine. Comment dire que c'est la... pas mon nom, vous n'avez pas fait mon nom, c'est l'unité. Le... Excusez-moi, je voulais pas, non, mais il a... je comprends une belle euh, partie de et bravo à tous. En tout cas, belle, euh, voilà, c'était un beau combat. Maxime euh, reviendra, hein? si peux croire. je croire Parce que je rejoue, du coup, bah oui, c'est ce que je disais au début, c'est mmh. que ça nous met dans la merde, mais c'était pas grave, c'était <rire> pas très beau combat. <rire> A bientôt pour la suite Au revoir ah. Au revoir. Euh... Maxime Max Putain. Max hum On ouais. a... On a un problème. Quoi encore Il nous manque une personne pour les poules. Ouais Du et... coup, ça fout le ton en l'air. Ouais, et du coup tu t'as compris quoi, enfin genre... Du ah coup, non, ouais, non. Si, du coup faut que tu joues. J'ai trop de travail déjà. Ouais je sais mais... Pourquoi t'as une photo de Léo en fond